Bonjour, je vais vous présenter le robot Timio. Donc, ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Donc, tout d'abord, ce modèle-ci que je possède, c'est le modèle sans fil. Il existe aussi une version avec fil. Euh, la version avec fil, la distinction, c'est qu'on va devoir brancher un fil pour transférer le chez le robot. Mais ça ne veut pas dire que le robot doit être continuellement branché à l'ordinateur. Donc, tout d'abord, on va retrouver un, un câble USB qui va être très pratique. Ensuite, on retrouve le robot en tant que tel, donc Timio, que je vais vous présenter davantage par la suite. Et nous retrouvons une petite clé USB, communément appelée le dongle. Je ne crois pas qu'il y ait de traduction pour l'instant en français. Donc, euh, voici ce qu'on retrouve essentiellement dans le robot. Les caractéristiques intéressantes de ce robot, donc ici, dans les caractéristiques intéressantes, premièrement, on retrouve, on va voir ici qu'il y a deux roues pour le robot, donc ce qui va permettre au robot d'avancer, qui sont associés à des moteurs. Ensuite, il y a cinq boutons. Le bouton central va permettre d'allumer et d'éteindre le robot, puis les quatre autres boutons vont permettre d'activer de, des commandes du robot. On va retrouver aussi différents tenons qui peuvent permettre de venir brancher, mais pas brancher, mais de venir accrocher des blocs. Donc, on pourrait faire des constructions sur notre robot. Ce qu'on retrouve aussi sur le robot, donc ici, vous allez voir, lorsqu'il va s'allumer, ça va indiquer le niveau de la batterie. Donc, il y a trois petites lignes pour dire à quel point il est chargé. On retrouve ici le haut-parleur. Sur le côté, il va avoir un micro. Il y a ici plusieurs capteurs. Donc, en arrière, par exemple, on trouve deux capteurs de proximité. Ces capteurs-là vont permettre à Timio de détecter ce qui se retrouve dans son environnement. Donc, on en a deux en arrière. Cinq en avant. Et deux en dessous. Ensuite, ce qu'on va aussi retrouver en arrière, c'est la fente USB qui va nous permettre de venir brancher Tsumio à notre ordinateur ou de le brancher au mur dans le but de le charger. Puis ensuite, il y a un port micro SD. Vous allez voir plus tard dans la formation que le port micro SD permet entre autres de mettre des sons sur une carte micro SD. Puis ça va nous permettre de faire parler le robot ou de lui faire jouer des instruments. Donc pour l'allumer, on appuie sur le bouton central quelques secondes. Lorsqu'il s'allume, on peut voir que plusieurs d'elles qui sont dans ce robot-là. Euh, ici, on peut voir que le, le, le robot il a deux lignes sur trois au niveau de sa charge, donc il n'est pas complètement chargé. Euh, on retrouve aussi les différents capteurs de proximité. Donc euh, puis, on peut voir que le, le, le robot peut avoir plusieurs lumières différentes. Euh, ensuite, ce qu'on va retrouver d'intéressant, c'est qu'en plein centre, il y a un trou. Ce trou permet de venir mettre un feutre à l'intérieur du robot. Et lorsque le robot se déplace, compte tenu que le trou va bord en bord, ça va permettre de faire dessiner des trucs à Timio, de venir dessiner des, où est-ce que le robot se déplace. La dernière chose qui peut être intéressante, c'est qu'en arrière complètement, on va retrouver une petite encoche qui va permettre de mettre une remorque à Timio. Lorsqu'on a terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir enfoncé le bouton central, quelques secondes, et Timio va se fermer.